Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager des activités à faire en ce temps de confinement. Je sais qu'il y a plein d'influenceurs, youtubeurs, tout ça, qui ont déjà posté des vidéos là-dessus. Moi vraiment, je vous partage ce que je fais moi au quotidien, ce que je pourrais faire, etc. Je vous partage vraiment mes conseils à moi et je ne me suis inspirée de personne. Tout d'abord, mon premier conseil, c'est pas vraiment un truc à faire c'est vraiment un conseil, c'est de vous organiser et d'organiser vos journées. Le problème avec ce confinement c'est que comme on est livré à nous-mêmes chez nous, on a tendance à se dire bon bah je vais rien faire, je reste dans mon lit, je regarde une série, tant qu'à faire, enfin il n'y a rien qui m'attend vraiment. Et en fait il faut vraiment essayer de garder un rythme le plus possible parce que sinon vous allez vraiment plus rien faire et c'est le problème. Moi je sais que ce que je fais c'est que j'organise mes journées les jours pour le lendemain comme ça quand je me réveille le matin j'ai vraiment des objectifs à faire et c'est très très important je pense personnellement j'écris tout ce que je dois faire parce que en, en, surtout pour les cours en fait c'est assez mal organisé on s'y retrouve pas très bien donc du coup j'écris tout ce que je dois faire dans une sorte de planeur comme ça je sais pas comment ça s'appelle vraiment mais moi j'appelle ça un planeur en fait donc à l'intérieur on a un mois entier comme ça et ensuite chaque jour on a un grand espace où on peut écrire ce qu'on doit faire dans la journée donc moi je sais que j'écris tous les cours que je dois voir tous les devoirs que je dois faire mais aussi euh, voilà, quand je dois filmer une vidéo YouTube, je, je l'écris dedans, des choses comme ça, et comme ça, ça me permet d'avoir une trace écrite de tout ce que je dois faire, et c'est beaucoup plus motivant que euh, bah se dire, bon, bah ça, je le ferai demain, c'est pas bien grave. Je pense que écrire les choses, moi, moi en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Pour passer dans les activités concrètes, alors là, il y, y en a pas mal, j'ai une grande liste. Je pense que la chose très importante qu'il faut se dire, en tout cas pour moi qui suis au lycée et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là au collège ou au lycée, c'est de vous concentrer sur les cours. Moi je sais que je passe vraiment beaucoup beaucoup de temps par jour sur les, les cours. Malheureusement c'est difficile de s'organiser, il y en a un peu de tous les côtés, enfin moi je m'y retrouve pas très bien en tout cas. Et du coup, passer du temps sur les cours, approfondir ses connaissances, vraiment faire le mieux possible, c'est le plus important en ce moment. Parce que quand on va sortir du confinement, on va se retrouver vite perdu si on n'a pas assez travaillé pendant ce temps-là. Si vous en avez l'occasion et que vous ne savez pas quoi faire, prenez euh, un bouquin d'anal de bac ou un bouquin de méthode, ce que vous voulez, ou euh, pour le brevet même, mais c'est très très important de pouvoir vous avancer parce que ce temps-là, c'est le temps que vous aurez perdu plus tard si vous ne faites rien. Donc utilisez-le pour réviser vos cours que vous avez fait au début de l'année, apprendre des nouvelles notions, regarder des vidéos sur YouTube pour certains cours si vous ne les comprenez pas. Que des choses comme ça, c'est vraiment très important de se concentrer sur les cours. Pour rester dans le, dans le scolaire, je pense qu'on peut utiliser ce temps pour notre orientation parce que au final, euh, dans la vie de tous les jours, on a les cours, on a euh, les activités extrascolaires, on a les amis, on a la famille. On a tellement de trucs à faire tout le temps que l'orientation, c'est dur de se fixer du, du, des moments pour faire de l'orientation et pour chercher vraiment des écoles, pour vraiment chercher à fond quoi, ce qu'on peut faire, les concours, les machins. Et ça, c'est le genre de truc qui prend énormément de temps. On a le temps en ce moment, autant l'utiliser. Cependant, en dehors des cours, et si vous n'êtes plus scolarisé, on va dire ça comme ça, euh, je vous conseille de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Euh, pour une fois qu'on a l'occasion de se poser et d'être chez nous sans avoir vraiment quelque chose à faire, je pense que c'est vraiment l'occasion de faire des choses qu'on se dit toujours « bon moi ça j'aimerais bien le faire mais j'ai pas le temps » et bah c'est le moment, faut le faire maintenant. <rire> par exemple les vidéos YouTube, c'est un très bon exemple de ça. D'habitude j'ai pas le temps de le faire et là je prends le temps et ça m'occupe. Voilà, il faut faire des activités comme ça qui nous font nous sentir bien et qui en même temps on n'a pas le temps de faire d'habitude. Ensuite, prochaine chose, moi je vous conseille de faire un grand ménage. Et ce que je fais euh, au moins deux, trois fois par an, c'est de vider tous les trucs inutiles qu'il y a dans ma chambre, tout ce, que je... tout ce dont je ne me sers pas, que des choses comme ça. Et je pense que s'il y a un moment où il faut le faire, c'est maintenant, parce que en plus comme on est enfermé chez nous, on a besoin que l'air circule le plus possible en fait. Et si vous avez trop de trucs, euh, ça va être compliqué de tenir très longtemps enfermé chez vous. Videz bien votre tiroir, nettoyez tout. Enfin, je trouve ça très très important de faire le tri et de faire un grand ménage. Ensuite, prochaine chose utile, en tout cas pour moi qui est utile, c'est du sport. Euh, je sais que moi en ce moment, je fais deux fois plus de sport que ce que je fais d'habitude. Mais je trouve ça très très important de pouvoir se défouler dans autre chose que euh, notre quotidien, on va dire. On me réserve entre une heure et une heure et demie de sport par jour parce que j'en ai besoin tout simplement, euh, j'ai envie de me défouler, j'ai envie de me remuscler un petit peu, tout ça. Ça fait du bien de prendre le temps pour faire des choses qui sont importantes comme ça. Et puis aussi le sport ça, ça donne de l'énergie, ça fait du bien, en tout cas moi je trouve que le sport ça fait beaucoup de bien. Et euh, voilà, je... vous êtes pas obligé de faire une heure et demie par jour, mais voilà, juste 15 minutes par jour même, à faire du yoga ou du renforcement musculaire ou quoi que ce soit, mais c'est très très important de rester actif. À l'opposé complet de ça, on a justement le fait de regarder des séries et des films, ça je pense que tout le monde est devenu accro <rire> en une semaine depuis le début du confinement. Moi en tout cas c'est quelque chose que j'adore faire le soir euh, je sais que c'est pas, pas bon les écrans avant de dormir, ça mais c'est un temps que je prends pour moi pour regarder, en ce moment je regarde Friends je suis accro à Friends, vraiment c'est une série qui est trop trop bien, il me fait trop rire et ça me vide la tête de regarder ça et donc du coup je sais que je me garde toujours un peu de temps pour regarder une série ou un film, ça me fait penser à autre chose et c'est un petit peu l'objectif aussi n'hésitez pas non plus à regarder des films et des séries sur Netflix ou même Canal+, maintenant. Je sais que Canal+, aussi, est payant et gratuit pardon, en ce moment, à la télé. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de moyens de, de regarder des séries, des films, tout ça. Et moi, je trouve que ça vide bien la tête. Il y a aussi un truc dont j'ai entendu parler sur Instagram euh, et que j'ai essayé, qui s'appelle Netflix Party. Et en fait, ça vous permet, c'est une extension de Google Chrome, donc ça ne marche que sur Google Chrome. Et ça vous permet de regarder des films et des séries Netflix en parlant avec vos amis en fait, en commentant le même film à distance. Pour aller avec les films et les séries, vous pouvez lire des livres, c'est même mieux pour vos yeux. Je vous mettrai dans la barre d'infos euh, des titres de livres que moi j'ai adoré. Je lis pas beaucoup beaucoup mais quand je trouve des livres que j'adore, je les lis euh, d'un coup quoi. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos une liste de livres que vous pouvez trouver sur Amazon. Et voilà, lire en ce moment c'est vraiment le truc à faire parce que ça fait passer le temps, ça vous abîme pas les yeux. Et c'est hyper agréable et avant de dormir, par exemple, lire un livre, il n'y a rien de mieux. La prochaine chose que vous pouvez faire, ça fera plaisir à votre estomac, c'est de cuisiner. Euh, voilà, ça occupe pas mal et puis en même temps, ça, ça peut faire un bon petit repas pour votre famille ou un bon petit gâteau. Ça fait toujours plaisir et puis manger si ça fait du bien l'estomac, ça fait du bien à la tête aussi. Ensuite, prochaine chose que vous pouvez faire, c'est prendre des nouvelles de vos proches. Euh, voilà. Je pense notamment aux personnes âgées qui vivent seules malheureusement et en ce moment c'est encore plus compliqué pour elles, c'est ceux qui s'isolent qui, qui se sentent le plus isolés parce que souvent ils sont moins connectés à internet que nous nous encore on parle toute la journée avec nos potes, voilà tout va bien mais nos grands parents c'est pas le cas et, euh, et je pense que c'est très important de prendre des nouvelles de passer un peu de temps avec eux même si c'est à distance je pense que voilà, il faut pas les oublier dans tout ça et c'est très très important. Pour rester avec FaceTime, tout ça, moi ce que j'ai commencé à faire c'est des apéros euh, à distance. On sort euh, des chips, des trucs à boire tout ça, et on appelle des, des amis en FaceTime et on fait des jeux, on fait des mimes, on fait tout ce que vous voulez. Euh, mais ça, ça vraiment ça occupe le temps. L'autre jour on a fait ça avec la famille de mon copain, on a passé une heure en FaceTime tous ensemble à jouer, euh, à faire des mimes et c'était trop trop bien. Et ça occupe le temps super bien et en même temps on ne perd pas ce lien social qu'on a, qu a plus physiquement en fait. Donc voilà, euh, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné pas mal d'idées, de choses à faire euh, et que je vous aurai motivé à vous bouger un petit peu. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous faites de vos journées et si vous avez d'autres idées, d'activités à faire. Ça peut toujours être utile, on n'est jamais en manque d'idées, de choses à faire en ce moment. Sur ce, euh, restez bien chez vous, sortez le moins moins possible et prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt